C'est parti, on y retourne. Donc là maintenant, on va pouvoir aller sur l'île. C'est parti. Ah, non, je croyais qu'on pouvait. Au je dois pouvoir utiliser le bateau, il va ah, peut-être falloir que j'aille voir le gars là, qui s'en occupe. Là. Ah, c'est où le gars C'est là. Ah, voilà. Salut Eden, bonne nouvelle, mais vraiment bonne. Ce robot Kyogre dont on te parlait, il est enfin terminé. Lorsque mon grand-père s'y est mis, sérieusement, il a réalisé quelque chose d'assez surprenant. Je viens ici petit gars, viens écouter mon grand-père. Ok, bon bah j'arrive. Hein. Comme Zach le disait, nous avons enfin fini le robot Kyogre. C'est un petit bijou. Hein Que se passe-t-il Quoi Allons bon, le quartier général du groupe Ombre est sur l'île Ténébra. Et tu veux y aller L'île Ténébra hein? Ce n'est pas étonnant que personne n'ait trouvé la base du groupe Ombre avant. Les courants autour de l'île Ténébra sont forts et le temps est toujours à l'orage. On n'en peut s'en approcher ni par la mer ni par les airs. Zach, c'était certainement vrai auparavant, mais maintenant... J'ai compris, papy, le robot qui oeuvre, c'est ça Exactement, Zach, notre robot qui oeuvre sera capable d'atteindre l'île Ténèbres. Très bien, nous devons préparer le départ du robot qui oeuvre pour Eden. Allez, Zach Oui, chef. Voilà, ils vont s'en occuper, je vais pouvoir le prendre. Alors, par contre, on sera obligé de faire, euh, je pense... Euh... Des allers-retours parce que des hyperboles, je pense pas que tu en assez. Hein. Ah, te voilà par ici. Regarde, prête de la jeter. Ouais, j'ai vu. Ça se voit très bien. C'est le robot Kyogre. Tu ne trouves pas que sa forme et sa... Sa et sa couleur sont satisfaisantes Saisissantes, plutôt, pardon. <rire> Il est prêt. Tu peux y aller quand tu veux. Bon, ben, on va en égo. stylé hein le robot qui est euh, hmm, un volcan. Oh là là. Oh là, tous les méchants qu'on va se taper là. Oh là là. Il y a un autre bateau à côté. Il veut quoi lui Et hey, toi, pas mal ton engin. On ne se serait pas déjà rencontré dans un parc quelque part Je n'aime pas trop les gens qui viennent sans avoir été invités. Je m'en doutais euh, que ça allait finir par un combat. Alors lui, il a pas un uniforme de méchant, mais euh, il a dû transporter euh, la, le groupe Ombre. C'était leur taxi, hein, le chauffeur. Je vais mettre feinte sur tout le monde. Ah ça va, s'ils sont dans les niveaux 30 les adversaires, ça devrait aller. On ne devrait pas avoir trop d'ennuis. je mets pareil hein, C'est vrai que dans le set j'ai plein de d'attaques bien là, je vais voir ça après. Là. On a quoi quoi Il va falloir que j'essaye de le capturer. On va d'abord battre les autres là. Ce serait peut-être bien d'avoir un Pokémon haut dans l'équipe quand même. Là. Mais bon, plus que je garde des Pokémon plus que après je peux pas mettre les obscurs dans mon équipe, c'est ça le truc. Que si je laisse les Pokémon obscurs dans le PC, bah j'arriverai pas à les à enlever leur malédiction. OK, donc là j'en ai deux à essayer de capturer. à peine arrivé qu'il y a des Pokémon obscure quoi alors que fais-je que fais-je que fais-je bon, Je vais mettre une hyperbole pour tenefix. Hyperbole et hyperbole. Filet boule c'est quoi déjà Une balle marchant bien sur un Pokémon O ou insecte Ah bah euh, ouais mais non parce qu'on va faire un quoi quoi qu'après on va mettre le filet ball. Alors ici c'est quoi qu'il y a un Pokémon amico, ok j'en ai qu'une. Je me prends une hyperbole. Et pour quoi quoi, quoi je mettrai la filet boule d'abord que je la que je la faiblisse en plus je peux pas capturer euh, deux pokémon obscurs Au même temps je suis obligé de faire un par un oh non c'est pas vrai c'est pas cool ça bon deuxième tentative hein. Déjà que j'en ai pas beaucoup, euh, on est mal. Je suis obligé de refaire mon stock. C'est ça plus compliqué ce que de les battre. Ok, il n'y a pas de souci, Mais alors pour les capturer, wow. Que fais-je Je vais faire quoi quoi que là. Oui. les bols. Ouais là si je lance une attaque à mon avis ça pourrait le faire Changer de pokémon Je regardais les résumés là, pour voir les attaques Ouais j'ai personne qui a... qui a quelque chose pour paralyser Ou des trucs comme ça quoi C'est ça qui est dommage bon, Je vais changer quand même Lui, c'est bon Du coup, j'ai envoyé Caninos parce que sinon les attaques de Noctali vont être trop fortes. Donc là, je vais essayer de l'affaiblir un petit peu, mais pas trop quand même. Ça va être compliqué, je le sens. Donc pour parle qui l'attaque, je vais l'appeler. Et là je vais mettre... Euh... Franchement je sais, je sais pas c'est quoi la différence. Un ah, ce noir en noir bon allez. <rire> en espérant que ça fasse pas grand chose. Ouais. Je vais peut-être en remettre une quand même. Hein. j'espère que ça va aller c'est toi oh toujours pas c'est pas vrai je suis deg sûr qu'on va y arriver hein. moi je relance quand même encore une attaque va-t-on y arriver suspense Je vais retenter de lancer euh, une hyperbole Deux de gaspiller là Oh je suis deg Ah bah enfin Quand même Cet enfant est fort. Et ouais, j'essaie. Ça alors, je vais en faire un rappeur. Oh là, il va aller prévenir tout le monde comme c'est super. Je vais garder son bateau. Ah oui, avant je voulais voir euh, au niveau de mes attaques. Tiens, bah je vais utiliser le PV plus. Tôt. Pour qui Par contre Noctalie <rire> Le Pokémon de départ Ouais je sais pas Est-ce que je le mets sur Noctalie ou un autre Sur les Pokémon obscurs De toute façon ça ne marchera pas C'est soit l'un soit l'autre Ah je vais le donner à des mots ça y... Ah ça marche pas Bah quand même Ça marche sur Noctalie ou pas non, même pas. Ah, ça ça montait le PV normalement, mais là, ça fait rien. Bon, bah, tant pis, on verra ça plus tard. Là, je voulais voir pour les attaques. Alors, le, le problème, c'est que j'ai deux Pokémon. Les autres sont tous obscurs, donc c'est ça qui va poser problème. Voilà, personne n'est apte. Là, j'ai des attaques euh, pas trop mal. Non plus. Tonnerre. Ma personne va pouvoir non plus, je pense. Et ouais. Et Nazarias, bah bon, encore moins. Hein. Bon, on verra ça plus tard pour les attaques. Hein, mais comment es-tu arrivé sur cette île? Genre, il s'en rend compte que maintenant. Je suis garé juste à côté. Tu es venu avec ça, c'est superbe! Mais même Monsieur Chrysus, l'homme le plus riche au monde, n'en a pas un. Eddie, j'aimerais bien l'essayer, je pourrais monter à bord un jour. Bah, ben, je sais pas, c'est un gentil ou un méchant, lui. Bon, allez, je mets oui. Super, tu as l'esprit marin, le sens du partage. Je vais te donner quelque chose pour te remercier, j'ai trouvé ça sur le bateau. Ah bah j'ai bien fait de dire oui Je prends l'ascenseur ou je vais là il y a du choix là mmh. Ouais bon bah je pense que On va commencer là Je suis sûr que l'ascenseur il est fermé Ouais, les Pokémon, il n'y a pas besoin de les soigner, ça... ils sont en bonne santé pour le moment. Oh non, ça recommence. Ils vont sauter du plafond, ils vont jouer à Spider-Man, c'est pas vrai. Tu m'as laissé suspect, je ne te laisserai pas passer. Oh là là. Ah, on va en morfler là. On va avoir des gens qui tombent tout le temps. Alors ah, combien de Pokémon il a je suis sûr que tout le monde va avoir les Pokémon obscurs là. Il y en a 4. Ok. 4 à vaincre. Feinte... Oui. Et feinte aussi ailleurs. Hein, oui. Ceux qui ont euh, Pokémon euh, XD le Souffle des ténèbres, n'hésitez pas à me faire part de votre équipe. De vos équipes. <rire> Comme ça je serai.. Euh... Bon puis bah moi bah vous voyez bien. Hein, pour le moment c'est juste un duo. Parce que les autres c'est Pokémon obscur pour le moment. Ah ça commence mal, il est paralysé déjà. Alors. Morsure et lance-flammes. Je vais aller les guérir après. Je pense que cette dernière vidéo va durer beaucoup plus longtemps que les autres. Parce que là, c'est la finale. Lance-flamme, ouais, il pouvait pas résister à ça. Hein. <rire> la petite fleur, la euh, feinte et en Ah, j'ai cru que feinte ça allait suffire, mais non. Va. Ah ben bah, il a même pas lancé son lance-flamme. Non, je suis dead là. Et à ma grande surprise, il n'y avait pas de Pokémon obscur. Non. Bon, c'est pas plus mal. Hein. Parce que vu, vu le temps qu'on met à chaque fois pour euh, les capturer, wow. Ah, tu es tellement fort qu'il vaut mieux en rire. Ouais. Merci pour les 1320 dollars. Pour enfin, m'acheter des hyper beaux Bon, Pas maintenant, parce que hein, c'est juste d'arriver. Il va falloir plus d'argent. Je prendrai des rappels aussi. Pas passer par là, non, non, faut que je fasse le tour. Attends, je suis bien quand n'y a pas un passage, ouais. Je suis obligé de faire le tour. Ah, on n'a pas le temps de s'occuper de boulot disco. Oh, bah y'a rien là. Ah bon, bah si, il faut prendre l'ascenseur. Alors, ça veut dire ça. Que de sac. Attendez, on peut passer par là. Ah, c'était ah, là qu'il fallait passer. Ok. Il ne quitte jamais le yacht et d'habitude. Où est-ce qu'il court comme ça Ah oh, je sais, c'est toi qui l'a chassé, mais non, je blague, on se bat Bah ouais, pas trop le choix. Hein. Euh... Bon lui, il n'a pas l'air d'être euh, méchant, il a pas sa tenue là, avec les cheveux bizarres sur le côté là. Il n'a pas sauté du plafond non plus. Ah par contre il y a un Pokémon obscur. Ludrio. Ok. Après c'est le groupe Ombre qui file les, po les Pokémon obscurs à Dresseur. Barbicha, <rire> ça, ça me rappelle un Pokémon de mystère, Alors que fais-je Je mets tronc de folie, Un lance-flamme, ça va pas être compatible. Je vais faire ça. Ah, plus facile pour capturer je pense ou la surf et ils vont pas aimer ça mes pokémon hein. surtout des Melos. la Octalis, ça va parce que lui a pas grand chose ah voilà des Melos, par contre c'est un pokémon de type feu euh... alors une poursuite va mettre hyper et objet hyper beau. Ouais, j'ai peur que ce soit juste encore. Non mais si j'attaque, euh, j'ai peur que... Quoique, j'ai quand même mis un monde on va voir. Allez, rentre, rentre, rentre, rentre, rentre, rentre. Oh là, c'est pas vrai. Je m'en doutais. Ah, c'est casier ça. Ça se trouve, il y en a un autre en plus. On va voir ça tout de suite. Ouais, je m'en doutais. Un autre. Oh là. Ouais bon bah là normalement ça devrait être bon hein, pour capturer Je vais mettre lance flamme sur un attaque. J'espère juste que je vais pas trop griller C'est bon, oui c'est bon J'y croyais lance-flamme. Alors attention, là. ne le mets pas KO, hein. faut que je la capture. vous oh, bah, fait mort. J'aurais peut-être dû mettre flammé, j'aurais été moins puissant. Va faire ça ça tant pis. Ah, oh, j'ai été écrasé. Il va pas donner beaucoup de sous hein. Pas trop mal Au fait t'es qui Bah c'est pas très important après tout Il est très sociable lui hein. Un max -élixir. cool. Ce qu'il faudra c'est surtout des rappels et des hyper Et des hyper potions aussi Oula Oh là, un muscleur Il faut que j'aie nettoyer le Yatchel de du Maître Malafide. Mais j'y arrive pas. Qu'est-ce que, qu que j'ai Tu devrais me secouer un peu et m'y mettre une bonne fois pour toutes. Enfin qu'on va Yes. Tu es quelqu'un de bien petit. Je vais te faire honneur. Ouais, qu'est-ce qu'il voulait dire par là Je vais te faire honneur. Il y les filles pour elle. Ah j'adore pour elle. Je trouve trop mignon. Et trop classe. Alors. Par contre, je ne sais pas trop quelle attaque mettre. mètre. Oh, voilà nickel. pas avoir de pokémon obscur lui bulto j'espère que c'est pas sur des molosses ouais Alors... bah, je vais faire pareil hein. et ouais j'aime bien fanpée J'espère avoir l'occasion de capturer un corailon un hein, de ces quatre. Alors... Ah, il y encore. Oui, j'adore hein. Je ne fais que ça. Bon, bah, au prochain combat, je le raconte. Bien vu, Matelot Tu m'as impressionné C'est moi qui l'appelle Matelot, je suis pas Matelot, moi Je ne parle pas au bon dresseur Ok C'est pas ma faute si je suis plus fort que toi hein. Encore un Hein, dis, tu serais pas un peu louche, toi <rire> Hé eh. C'est toi euh, le galoche. T'as vu comment il est habillé là oh. Alors, je fais un feinte et l'enflamme. là ce que je propose c'est de refaire demi-tour pour aller chercher euh, des parce que là du coup j'ai regagné euh, j'ai regagné du pognon donc euh, ça va être possible d'en prendre plus et après je reviendrai parce que j'imagine qu'on en a pendant un long moment sur cette île. Vu les tous les personnages qu'on a vu tout à l'heure là Encore une attaque, il faut et après, c'est bon. Et ok, il m'a donné un coup de corde. Tu veux me transpercer ou pas? Je pas un ballon, hein. non? Mais voilà, basta. Attendez pas à perdre à oh, mon pauvre petit bonhomme. Oui, t'es vraiment louche. Ah j'ai cru qu'il allait me dire oui t'es vraiment balèze. Ok. Sympa. Bon, alors, enfin comme on a dit, comme j'ai dit, on voilà, va aller chercher des taboles. par contre, je pense pas que je vais pouvoir prendre aussi des rappels, hein, parce que du coup, euh, on va pouvoir faire un choix. Parce hein. que là, j'en ai pas tant que ça pour moi Est-ce que je peux faire demi-tour moi Parce que sinon on est du mal. Hein. Oui on peut. Ouf. Parce que j'imagine qu'il n'y a pas de magasin là-bas. Alors ok. Nous voilà ici. Donc les hyperballs sont tous là-bas. Dans le désir. Est dommage c'est que euh, une fois arrivé euh, si bon dans le jeu c'est qu'il n'y a pas les hyper euh, dans les autres villages quoi. Ah, acheter on comprends combien là que 3 oh là là c'est de la ruine que 3 c'est tout bon bah ouais j'ai fait demi-tour juste pour trois hyper ah oh là là, c'est pas cool. Parce que je pense pas que j'en aurais assez. Là-bas. Parce que j'imagine qu'il y en a une bonne cinquantaine de Pokémon obscurs sur cette île. Peut-être même plus qu'une cinquantaine hein, qui sait. Ouais, j'ai pas compté. Hein. Allez, c'est reparti. bien pollué euh, comme bateau de je... jeu on s'en fout hein, c'est dans le jeu hein. euh... bah tiens je vais en profiter vu que je suis juste à côté ça allait à peu près euh... ah mince c'est par là qu'il fait que je passe, vrai. Oh. J'ai toujours la manie d'aller euh, sur la bouche, je sais pas pourquoi. Oh non, c'est quoi ça? Oh, v'la couette couette! Ah oh, tu ne serais pas le petit garçon! qui s'est enfui avec le professeur Cyrus. Tu sais, tu as mis le Maître Malphie très en colère. Il s'en est pris à tout le monde à cause de toi. Mais ne, mais ce n'était pas si grave. Finalement, on n'a pas eu besoin du professeur Cyrus. J'ai fait du beau travail avec le projet XD-001. Les derniers ajustements n'ont pas été si difficiles. Il est parfait maintenant. Il sera absolument possible à purifier. Je suis un vrai petit génie. Une vraie petite euh, peste ouais Tu vas tu vas voir mon XD001 Je suis désolé mais ça ne va pas être possible Pourquoi Eh bien parce que du combat Je vais t'écraser mon garçon Admire un peu Bon bah là il y a des Pokémon obscurs ça c'est sûr Alors là j'en suis sûr sûr sûr Je dois en avoir au moins deux ou trois je ça se trouve avec la ça d'ailleurs, on va voir. Donc pour l'instant pas de Pokémon sur, mais y en aura après, j'en suis sûr. Alors feinte et lui, je vais le grille. On va passer au four. Un de moins. Il va monter. Marsur. Ouais, alors on marque. Peu importe. Ah il y a Poncelon pour lui. Ah, par contre, s'ils me mettent que des Pokémon de plantes, euh, ce serait bien parce que je les grille direct. On a encore un Pokémon de toute plante, parfait. Ah mais obscur cette fois donc faut pas le griller Ça va être chaud Et lui qui est amoureux, bon bah ben on, est, on est dans la mouise Allez hop, morsure, et là... Euh, morsure aussi Mais j'ai... Peur que je le mets KO quoi au revoir ouf un ah, nickel à ah, ça devrait être nickel en... en plus il y a la trouille c'est bon signe et eh oh j'aime pas l'eau là oh. Ah, objet hyper beau. Le mieux de feinte, parce que le morsure il n'avait pas été mieux. J'ai qu'un artichaut, youpi. Bon, entre qu'un artichaut et ratata, il n'y a pas photo. Hein. C'est qu'un artichaut le mieux. Encore un autre. Mince, des fois, je me fais des fausses manœuvres avec la manette. On est feinte. 20... Ah oui, alors il est obscur, c'est vrai. Euh, des, des, des, des... Je vais mettre... Oh, je sais pas quoi faire les gars. Non, je vais mettre honte folie. Et là, je vais mettre morsure. En espérant... Qu'on y arrive. mais un morsure. Attends il est Voilà. Alors là par contre il se donne un coup à cause du on est mort. Enfin, on n'est pas mort mais on le aura pas si <rire> s'il s'attaque. Non c'est bon. Oh on a du pot là. hyper beau là normalement c'est bon là non vous attaquez pas vous. là il est nickel là pour être capturé bon il n'est pas paralysé ni rien mais il faudrait suffire quand même J'ai encore battu quake Kouet Ah oh, vous Regarde ce que t'avais Tu n'es vraiment pas gentil Le maître Malafide en va encore être fâché contre moi Oh je te déteste Le maître Malafide et XD001 te feront payer ça C'est moi qui vais leur faire payer ce qu'ils font Une petite sauvegarde, ah, ça y est, encore tu te trouves dans un centre de recherche, petit. Tu n'as rien à faire ici. Combat, bon, oui, je suis sûr qu'il y aura des pokémons obscurs. De vie en moins, je trouve un truc pour les soigner. Alors, qu'est-ce que je mets Morsure et lance-flamme. Voilà, je vais faire pareil, morsure et un slam C'est le dernier, donc il n'y a pas de Pokémon obscur. Feint, et lance la go C'est pas plus mal quand il y en a pas, hein, parce que à chaque fois qu'il y en a, je galère pour les attraper. Oh. Bon après le but du jeu, c'est de les capturer quand même, et sauver. Ah, désolé d'avoir perdu si facilement. Moi, <rire> bon, euh, ça me euh, dérange pas du tout. Et donc, euh, Lou, elle est violente par là. il y a quelqu'un. Qu'est-ce qui va se passer Bon, un combat Non Oui. On ne voit pas beaucoup d'enfants ici. Tu es le fils d'un employé. Notre travail est de maintenir l'île Ténébra isolée grâce aux vagues. Grâce à nous, les bateaux ne peuvent pas approcher du Ténébra. Non, il ne veut pas de combat. Je croit que je suis le fils d'un employé. 5 hyperballs, ça c'est cool. Nous sommes tous fiers et honorés de servir le, le maître Malafide. Notre plus budget est plus que généreux. Et on reprend et on prend beaucoup de plaisir à créer ces vagues. Ok. Oula, ça sent le combat. Là. Non, pour l'instant, il me laisse tranquille. Oula, ça sent le combat vraiment. Sauf si je fais ça. Non, mais allez, on va faire le combat. Oh. Je vais me changer et enfiler ma blouse. N'entre pas, tu me le promets, d'accord Ah, même pas de combat, je pensais. Ben là, il y aura pas Nous mettons en point les derniers détails de notre plan sur les Pokémon Obscurs. Laisse-nous tranquille. S'il croit que je vais laisser tranquille. Non, non, je vous laisserai pas tranquille. Je vais faire le jeu jusqu'au bout. En plus j'ai niveau 52. Ça c'est bien. Cool. un pokémon obscur pour la fin. Ganglex. Ah bah ben voilà. aussi oh là je sens qu'on va galérer là galérer grave Faut pas que je mette des trucs trop euh, trop puissants ce que j'appelle les trucs ce sont les attaques pas d'attaque trop puissantes sinon on va pas réussir à la capturer Ah bah là c'est nickel, bon. bon bras net, là. Ça c'est pas cool, par contre. Bon, après on va faire demi-tour pour finir euh, Pokémon parce que je sais pas quand est-ce que je vais euh, tomber sur des... sur ce qu'il faut. Donc je préfère ça non on en fait je pas faire ça faire ça ça et ça Parce que je vois que mèche a pas été trop trop haut je préfère faire ça qu'on va avoir l'autre aussi suspense Là, pour le moment euh, c'est moyen je pas réussi à le mettre dans le rouge encore je vais remettre un flamèche mais j'ai peur que ce soit on va voir on va prendre le risque lui, je vais pas le faire attaquer. Ah bah voilà, j'ai pris un trop gros risque. Mince Pas cool J'en ai eu un sur deux. Ouah, wow, t'es vraiment trop fort Pokémon obscur que j'ai pas réussi à capturer, il s'enfuit, mais il s'enfuit où Ça c'est. J'ai jamais su ça. Oh non encore Oh c'est Les chercheurs font de la recherche, mais pas nous. Notre boulot, c'est de décourager les gens, de les démoraliser complètement grâce au combat. Alors tu te doutes bien qu'on n'a pas envie de perdre. Oui mais tu vas perdre quand même mon gars venu me chercher ah oui c'est vrai par contre j'ai pas soigné les pokémon il a un avantage sur moi du coup j'ai pas une gaspiller mais hyper beau moi mais mes potions je veux dire alors je vais peut-être pas avoir trop le choix je vais faire ça et ça d'un coup, nickel ça me j'adore ce pokémon, ah, il est trop beau c'est un pokémon rare, c'est pas un légendaire mais un pokémon rare Il est peut-être un petit peu légendaire quand même. Hein. Moi, tous les jeux Pokémon que j'ai, j'ai réussi à les finir. Sauf, euh, sauf Pokémon Colosseum. En fait, c'est la version précédente de cette version là. J'ai pas réussi à le terminer celui-là. je regarde euh, sur internet. Où je bloque là, euh, débloquer le, tout ça. Là. Je me ferai un let's play dessus, bien sûr. Sur tous les Pokémon. Mais pas que, hein, on va pas faire Pokémon tout le temps, hein. une chaîne YouTube spéciale Pokémon. Là. Bon bah voilà, ça c'est fait. J'ai perdu après avoir fait le malin, plutôt humiliant. Et ouais, je te l'avais dit. Bon bah moi je vais aller soigner les Pokémon. Euh, bah je fais demi-tour parce que je sais pas quand euh, je vais tomber sur un truc pour les guerres. Donc. Ah mince C'est pour ça que je fais de face. J'ai pas fait demi-tour là. Ah Ça va marcher le. Ah ça y est. Cher Eden, ceci est mon premier mail. Je te prie de m'excuser pour le premier message que j'ai. Oh en plus c'est une faute d'orthographe. Le U il a rien à faire là. Que j'ai envoyé par erreur. Je te prie de m'excuser aussi pour les fautes de... de frappe. Oui je n'ai pas l'habitude. Ok a compris ce qu'il voulait dire mais euh, ok à part ça il m'a pas donné plus d'infos il m'a juste dit qu'il savait pas trop bien écrire c'est tout bon alors oh, je suis pas allé là bas là je suis pas allé là bas faudrait penser à y aller après ah bah là, déjà aussi. Docteur, nous pouvons générer des vagues encore plus grandes avec ça, c'est prodigieux. En fait, il dort. De... Enfin, il y sommes nuls. Allez, ah, là-bas, la machine. J'ai oublié de faire tout le tour. fait on y retourne là avant ce qu'on n'est pas allé peut-être des combos par là quand des courants d'eau se rencontrent un tourbillon se fait un petit peu même en faire un hein, dans une peignoire super aujourd'hui nous avons de belles vagues non c'est juste du blabla il n'y a rien en fait on est allé là non même pas c'est bizarre que ce que la porte elle était ouverte. J'ai dû y aller mais j'ai pas dû aller jusqu'au bout, je sais pas ce que j'ai foutu en fait. J'ai failli euh, louper deux guérisons là. là. On est en plein cœur d'un volcan. C'est trop chaud pour s'en approcher. Ah oui, il faut pas déjà être j'aille dans le feu. Oui mais il y a un objet là-bas, euh, je suis con pour l'avoir. Hein. Bon bah, pas pire, peut-être plus tard, on peut déplacer ça, ah, c'est peut-être comme ça que je vais pouvoir euh, déplacer, Donc, ah, je peux pas sauter par contre, c'est embêtant ça, non, ça demande d'être un petit peu astucieux, ah oui d'accord ça fait ça, ok, moi je pensais que, que je pouvais marcher dessus après en fait, mais en fait non, ça, ça enlève le feu. Ça fait un genre de cratère là. Je passe par là. Là il n'y a rien, je regarde bien, hein, c'est voir si je loupe rien. Tiens, ah j'ai un Pokémon Togepi qui est prêt à être purifié. Ouais, mais euh, je vais pas faire demi-tour maintenant. Tant pis pour lui, ça attendra. De toute façon, on sera bien obligé d'en faire demi-tour au bout d'un moment parce que fin, je rachète des hyper balls, tout ça. des rappels aussi un peu de tout alors là j'ai pas réussi encore à passer j'ai pas vu de... là je peux là ah c'est là. herbe blanche ah oui donc ça je connais euh, pour ceux qui connaissent pas en fait herbe blanche c'est encore mieux que rappel parce que rappel ça rappelle le... ça remet le pokémon KO bah, euh, apte à à se battre, mais herbe blanche, ça le soigne complètement en même temps. Le rappelle, ça lui, met, ça lui met que la moitié du, de la vie. Ah, attendez, est-ce que oui, oh là, j'ai deux Pokémon qui est prêt là. On va faire demi-tour, les gars, mais euh, j'ai pas trouvé pour le pour l'objet là-bas. Voilà. Bizarre, je regardais partout pourtant là. Non. après food jaï là peut-être que ouais bon en fin de mi-tour hein. s'occuper des pokémon là. parce que deux de près quand même c'est pas rien et je vais m'occuper de mon stock on va faire ça proprement parce que si on se fout dans le dans le caca euh... Parce qu'une fois que je serais arrivé euh, je pense, je sais plus comment il s'appelle là le Monsieur Mal... Malafide là, un truc comme ça là. Je pense que ça va pas rigoler. Hein. Pousse-toi, tu me gênes Enfin, j'ai pas besoin de les soigner euh, alors, ensuite il faut que j'aille là Pokémon a purifié Togippi, l'autre j'ai pas fait gaffe c'était lequel Je commence par Togepi Ah, si l'autre, je crois que c'était mieux ce qui était prêt. Après, ouais. je vais les déposer dans le PC pour prendre d'autres Pokémon Obscurs. Ah, il faudrait, faudrait que je regarde aussi où ils en sont là, les autres. pote sur nous. au suivant next mian pas trop le temps de lire ce qu'il a décrit parce que j'appuie sur le bouton aussitôt il me semble qu'il a appris l'attaque tranche je voulais voir aussi les résumés des deux autres là où ils en sont Et ils en sont encore là stockage pokémon donc là la boîte une est pleine je vais déposer où ah non voilà là on va y arriver déposé voilà hop hop. et là bah, je vais prendre, tiens je vais prendre deux pokémon pour retirer et retirer. Là je pense que j'en ai encore une bonne vingtaine de Pokémon à purifier. Sachant qu'il y en a d'autres encore que je vais devoir capturer. Si bon j'ai tout fait ici là, je pense. Normalement c'est bon. On va aller chercher des hyperballs avant d'y retourner. Moi j'hésite entre en prendre des hyperboles ou des rappels. Je ne peux pas en prendre beaucoup. Je prends combien là 7. Bon je vais prendre 3 hyperballs. Reste, je vais tout mettre dans Oh, attends, je sais plus ce que j'ai en potion. Regardez, Ah, j'ai même pas d'hyper potion. Ah si là. J'ai six rappels. Je prends des rappels. C'est jamais. Ah, mais c'est plus cher. On va prendre que 3 Ok bon c'est bon on y retourne euh, c'est où c'est où c'est où c'est où c'est là pour suis je sais qu'il n'y avait pas trop besoin mais j'en profite quand même ah. euh, je cours dans le mur moi. oui il me gêne mais à chaque fois je suis obligé de le contourner Fasse tomber les trucs toujours pas trouvé pour l'objet là. ainsi ah, comme ça ah bah c'est que ça qu'il fallait que je fasse des rappels pièces ensuite euh... ah oui en fait euh... en fait j'avais oublié de je vais le faire tomber celui-là tout à l'heure. C'était bien qu'il fasse tomber pour prendre l'objet. Ok. Alors, je sais pas par où passer là. Là. Alors par contre, je peux passer ici, et je peux aussi passer par là. là vers ah, quoi que. Vas-y, je y jouer un, joue un truc à vol. Là. Ah, un combat. Tu ne trouves pas qu'il fait chaud J'ai l'impression de fondre. Ah bah si, il fait chaud, hein, parce que là, au moment où je suis en train de faire euh, le jeu là, et bah on est en plein mois d'août, 2020. Il fait super chaud. et fin tout aussi d'ailleurs là si je mets des attaques de type feu sur des pokémon de type feu ça va pas être très efficace surtout qu'ils sont pas obscurs en plus donc euh... là faut y aller faut euh, pas faire des cadeaux voilà ce que ça fait je j'avais prévenu le feu contre le feu hein. oui hein. Ça n'a pas été efficace du tout son truc à... Euh... moi ça m'arrange hein, comme ça. Comme ça, il n'a pas pu m'attaquer. Un moins. Oh bah oui, je vais, je vais le cramer le champignon là. Ça va être facile. il est assez résistant des melos. là. Il moins fait le... J'aurais eu un pistolet à l'eau là. Alors, un va feu, l'en feu. Je vais lui mettre un petit morceur pour changer. Et lui, le champignon, je le crame. Là normalement il va y passer direct. Magma. Ah ça c'est un Pokémon noir. Eh hey, il est obscur, yes. On attend ici à le capturer. Croisons les doigts. Ouais, c'est pas trop mal. Oh, deux Pokémon obscurs. Bon, je m'en fous, moi, des rayons soleil. Alors, ah je fais quoi là Une folie. Et là, morsure. Oh là J'ai eu un petit peu peur, hein vais aussi euh, la hyperbole d'abord sur Scarabout. C'est du calme là, je viens de les soigner Alors, je vais prendre Hyperball. Hyperboule, t'es où T'es où T'es où Là Hop. Et là il vaut mieux pas que je l'attaque parce qu'il va être cahou yes. C'est bon là j'y croyais dur comme ferme Par contre pour Maimar je sais pas On s'en va y arriver. Oh là on va si on va y arriver si il reste comme ça c'est bon normalement il n'y a, a pas de souci à se faire bon, on va pas a hein. un petit pv rouge et en plus il est euh, confus ça va être nickel voilà, pour une fois que j'ai euh, réussi à capturer deux pokémon obscurs de suite. Non, mmh, Je m'attendais à un combat facile. Oui, c'est parce que je suis un gosse, c'est pour ça. Et ouais, les apparences peuvent être trompeuses. Oh la grosse coulée de lave là Ça a l'air bien épais hein On dirait du caramel qui coule Ah bah ben ça ça m'arrange par contre Parce que là j'ai besoin de les soigner mmh, Ça me donne envie de manger une crêpe au beurre salé mmh, C'est délicieux Tu as l'air tout mignon, mais tu dois être aussi courageux pour être venu ici. Si je te bats, je grappillerai quelques points avec le maître Malafide. Ouais, mais tu vas pas me battre, c'est ça le truc. <rire> Et même le maître Malafide, je vais le battre. Parce que je suis sûr qu'il va vouloir se battre. Là, j'ai aussi sauvé le XD-001. C'est Pokémon euh, qui a sur la pochette du jeu. Quoi. Alors. Hein Et lance Alors je sais pas si on est presque arrivé euh... là où il y a euh, le maître Malafide. Je me souviens plus trop. C'est quand même. Euh... Le design, j'ai pas joué à ce jeu. Hein. y a même plus que ça. Hein. Parce que si le je jeu est sorti en 2005, euh, ça devrait faire plutôt 14-15 ans. Donc. Après, ce que je me rappelle pas, c'est que quand le jeu est sorti, je me rappelle pas si je l'ai eu. Euh aussitôt ou si je l'ai eu un peu plus tard, ça je me rappelle pas du tout. Ce que je sais, c'est que je l'ai acheté cher. Je l'ai acheté 50 euros à l'époque. Je l'ai je l'avais pas acheté en magasin, je l'avais acheté en vitrine. 50 euros, je me souviens très bien. J'avais tapé du pied pour avoir le jeu. Il fait bien son prix hein, parce qu'il est super hein, le jeu quand même c'est bon qualité prix on va dire Bah, la fleur elle a pas fait long feu hein. grillé direct. pourvu que le maître valentine n'ait rien vu bah je sais pas ça dépend s'il y a des caméras cachées ou pas il y a des caméras, il a dû voir que je t'ai battu. <rire> non, je pense pas qu'il y a des caméras. On le saurait sinon. Voilà, il y a plein de dresseurs encore. Ah, message. Oui. Cher Eden, je t'ai écrit un poème pour t'encourager. La type le Snatch fait du grabuge dans le désert. Rouler dans le sable, toi seul peux le faire. C'est ça son poème ben, oui, C'est moyen, non il n'y est... a pas de rime, il n'y a rien. Tu veux passer par là Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Pour pouvoir passer, tu donnes pas. Je pense que c'était un poème en prose. Que j'ai eu tout à l'heure. Donc là, il y a quelques... Personnes du groupe Ombre. On la reconnaît avec leur costume. Il y a aussi quelques dresseurs. Cinth... Ouais, Ici. Et en ce là. Je mets souvent les mêmes attaques. Hein. Je sais que c'est des très bonnes attaques. Hein. Oh, C'est la team rocket. Oh non, pas ça! <rire> C'est pas cool! Je euh. m'empoisonner. Je vais être obligé d'aller retourner mes familles après. Je vais mettre. Euh Hein je sais pas si l'enflamme ça va faire grand chose sur le cube butoki mais c'est pas du tout c'est plus un type psy euh, que butoki ouais ça va nickel vous l'avez d'un coup ouais, il me semble que le cube c'est un petit psy comme euh, la casane mais... On ne les a pas encore vus d'ailleurs ceux Armure. Je vais faire ça et je vais cramer Armure. Là, il ne reste plus qu'une attaque envahie envoyer, on en Celle de l'os euh, qui veut l'avoir, et voilà, ça c'est fait. Bon, par contre, comme il m'a empoisonné, je suis obligé de faire des demi-tours encore. C'est pas vrai, et si passe, je t'en prie. Ouais, bah attends, t'as empoisonné mon Pokémon, idiot. par là a un objet et un combat aussi bien sûr ouais, quoi que peut-être que je vais lui adresse la parole pour combattre désolé c'est un que de sac ouais j'aurais pas adressé la parole elle euh, m'aurait rien dit du tout en je... bon, fait de toute façon je suis obligé je suis un peu obligé de faire tous les combats parce que, si elle euh, des et tout ben... Ça aurait été bien si tu puisses mettre lance-flammes sur les deux ah encore la fleur de tout à l'heure ah, eu que des lance-flammes là ça aurait été parfait je les ai aurais tout d'un coup ah oh non pas ça et hey, j'ai trop besoin de des melons moi allez allez allez, allez, allez, allez, allez allez allez bon bah je retourne de chercher Eh hein. hey, non pas bouger pokémon okay, Ça touche sur des mulots sans plus. Ah, il un niveau 54, yes. Je préfère vous prévenir quand il y aura le générique de fin. Après, on continuera encore parce qu'il restera quelques trucs à faire. Donc, ce sera du plus, du bonus. Ça et ça. Allez, ne te fâche pas parce que c'est un cul-de-sac. Mais je m'en fous du cul-de-sac moi, je suis venu là juste pour l'objet et le combat. <rire> Désolé, je ne peux pas te dire ce que j'ai fait dans le cul-de-sac. Bah, c'est... Ouais. Elle est chelou celle-là. Hein. Ah, je peux passer là. Bah je vais passer là, puis j'irai de l'autre côté après. un petit pas hein. Ah oui, là, de l'autre côté, il y a ça. Il y a un ascenseur, et il y a deux gros bonheurs, euh, à bon. Pépépice, yes. Et il y a un truc là aussi. Là. On ira tout à l'heure. Pour le moment, on ne peut pas passer. Ouah, si tu penses pouvoir passer, tu te mets le toit dans le... Non, je peux me mettre le toit dans le, ça fait mal, t'es fou toi. De toute il n'a pas le choix de me laisser passer parce que je vais me battre. Alors ah, fin. Oula, là, là, là. c'est des Pokémon Hall. Oh ah nickel, tu as la lance-flamme sur la sur lui ça devrait le faire ouais d'un coup aussi voyons je m'y attendais pas bah tant mieux hein. le seul inconvénient euh, dans ce jeu là bah, c'est un peu comme dans tous les jeux Pokémon je trouve il y, y a trop de combats, il n'y a pas assez de je sais pas combien, il, il y a un peu trop de culotte. Genre euh, toutes les 2-3 minutes. C'est un peu trop. pour me laisser passer tranquille. On a perdu. Et ouais. J'avais prévenu. C'est moi qui me suis mis le doigt dans l'œil. Bah ouais. Je sais ce que tu veux. Et bien non, tu ne passeras pas. Et bien si, je passerai. D'ici quelques minutes, après le combat. Je me demande qu'est-ce qu'il y a comme objet dans le coeur. tous. On est plein, plein, plein, plein, plein, mais pas tous. Il y en a trop. Il y en a des milliers. Et encore une époque en 2005, il n'y en avait pas des milliers. Il y en avait déjà pas mal, mais peut-être pas des milliers. Quand même. Et dans les années début 2000, ben, il y en avait 150 après 151 avec New. Là je vais cramer le te... Attendez, parce que moi je suis peut-être même venu. Mais... C'est un Pokémon O. Oh. Je vais mettre fin. C'est un poisson. Mais... Voilà. Aquaquaquaque. Ouais. Ah, quoi, quoi. Il est stylé Aquaquaquaque. Ah, quoi, quoi. un pokémon égyptien un peu et euh, le type c'est O et Psy doit être les deux bon lui c'est un pokémon O rien de plus je vais mettre fin euh, sur tout le monde oula j'espère que je vais pas me prendre des pistolets à ou dans la figure là, parce que je suis mal surtout pour des molosses On va petit tour garde aussi Ah cool, mais deux pokémon niveau 55 maintenant. pas du de, de perdre. Donc un élixir, ok, Donc, maintenant on va pouvoir aller de côté je pense. Je vais vous carrer sinon on peut se faire par là, ouais ça, ça devrait être bon. Merci. Yeah.